Good morning! Allez, Yiden, les suisses aujourd'hui. Le Lunich Matricia Ben Fortune Mazal, Claude Srak, Ben Fortune Mazal et Olga Bat Solvanich, Si vous souhaitez vous des d'une prochaines étude, je vais contacter la 5 minutes éternelle. Nous étions à la fin de Al-Elo Matrein, Ben Shabbat. al Eir, chez goyim, Goim, au Nahar. Vas-Vinam, il Bayam. Rabbi Yossi, Omer, l'Ezra, Velo, l'Ezra, Aka. Shimon, Shimon, Omer, l'O. Ala déver velo odulo rachamim. un peu délicate, mais j'espère qu'on va réussir à bien expliquer. Mais de le début d'abord la mishna est très simple. matrein Pour ces types de catastrophes, on va littéralement matrein c'est tirer les alarmes. On va faire des filottes pendant shabbat. Mais on ne va pas jeûner pendant shabbat. Ouais. On parle en fait qu'on va découvrir que maintenant il y a des des dangers imminents très violents plus grave que ce qu'il y avait dans les Mishnah précédentes, on va expliquer après pourquoi c'est plus grave. Et donc, Matein, shabbat, même pendant le Shabbat, tout de suite, on ne va pas attendre de faire lundi, jeudi de, de décréter, tout de suite on va se mettre, on va se réunir et on va prier, et chacun va prendre des télé, on va passer un Shabbat à pleurer de toutes nos forces pour que nous écoute, mais sans jeûner, parce qu'on ne jeûne pas pendant le Shabbat pour ces conditions-là. Alors c'est quoi? Al ir Hir Shehikifuah Goïm Onachal, sur une ville qui a, eu, qui a été maintenant assiégée par des Goïmes ou par le fleuve. Soit, bah, on y a un siège autour de la ville, on a bien compris ce que c'est, ou bien même le fleuve qui est monté et que maintenant il nous menace de nous, de nous envahir. Tout de suite, on se réunit, même pendant Shabbat, on a de manger à la dafina et les esmeraux de Shabbat, on se réunit à la et on prie Hachem pour qu'on nous écoute. De même aussi, Sfina, amit Refet Bayam, aussi pour un bateau qui est en train de perdre, de, je ne sais pas comment dire, de traverser dans la pleine mer, qui est en grand danger. On la voit, apparemment, j'imagine qu'on la voit loin, on vient en parler des personnes qui sont. Dans le bateau lui-même, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, il y a un danger imminent. Tout de suite, on se réunit, on fait des tefilotes. On ne va pas se dire « Non, c'est Shabbat, Shabbat Milizok, On reste tranquillement en train de faire les émerveurs Shabbat à la table. Pas du tout. On se réunit, on fait des tefilotes pendant Shabbat. Ok Ça, c'est la vie de Tanakama. Pour le moment, c'est clair, c'est simple. Même si après, on va découvrir que c'est vraiment pas simple en réalité. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi Rajou, nous dit « Non, les Ezra velonitzaka. On ne va pas se réunir pour faire les filotes, on va se réunir pour aller soit prendre les armes, soit prendre les pelles, ou je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on évite que le fleuve il va venir ici, peut-être pour entasser des, des pierres, pour renforcer les, les, les, les digues. Ou bien, ou bien s'il s'agit de suivre un métier c'est prendre les, les bateaux et pour aller les sauver. Mais pas pour faire des filotes pendant Shabbat. Pourquoi pas pour faire des filotes pendant Shabbat Parce que selon la Bible aussi, lui, alors c'est expliqué dans le, le Rashi que si on était sûr et certain que notre filote marche, alors on a eu le droit de profaner un peu le Shabbat, même si on ne profane pas, très, pas concrètement activement en transgressant, mais le fait de, de, de s'attrister de pendant le Shabbat, c'est en soi-même fait une sorte de transgression. Il faut être Shabbat, il faut être beshalva avec beaucoup de simcha et de. d'accord de, de, cordes, de, de être, être tranquille. Et, et du coup. Et du coup, prier avec pleurs, c'est un problème pendant Shabbat. On n'a pas le droit de pleurer pendant Shabbat, c'est pour ça qu'on fait pas les, des filas particulières, même la Rahman, il y en a qui, le, qui initialement, il y en a qui disent qu'il ne faut pas le dire, pour ne pas prier c'est pour ses besoins personnels, personnels. pour ne pas qu'on soit à du tsar. Là, on a, alors, d'après Danakama, on, on, on aura le droit de veiller toute, toute cette peine pour prier, parce que maintenant, si, si c'est pas le moment de prier, maintenant, quand on priera Rabbi aussi nous dit, non, étant donné qu'on n'est pas sûr que nos pilotes vont être agréés, alors dans ce cas-là, tu risques de faire une grande bêtise, tu risques de te mettre à transgresser Shabbat pour rien. Si tu es un tzadik, imagine t'es un tes baba sali, alors je pense qu'il aura le droit de prier lui. Même moi lui aussi il sera d'accord. Mais si c'est pas le cas, alors il s'avère que tu vas te réunir, tu vas prendre, tu vas te mettre à prier, finalement quoi T'es qui pour que jamais l'écoute Tes petites filottes Peut-être que tu dois plutôt faire tchouba sur autre chose avant de te mettre à prendre ton télélim et te mettre à pleurer. Donc ouais. du coup, on ne va pas faire des tu pendant Shabbat, comme ça c'est expliqué. Entre parenthèses, juste il hein, y a un sujet très intéressant qui est rapporté dans les post kim est-ce que la Shabbat, imaginez, quelqu'un qui se retrouve à Mevasseret, Tzion, Tel Aviv, je ne sais pas, il a un grave accident, quelqu'un qui est malade à la maison, il a envie de transgresser Shabbat pour Picouart Nefesh, pour partir chez le rave, de Yerushalayim, de Nebrak, de ce que vous voulez, pour qu'il fasse une tfila. Est-ce que c'est un moyen de Picouart Nefesh Imaginez, quoi, concrètement, en théorie, ça devrait l'être, peut-être. D'un autre côté, c'est un grand sujet dans la post -kim. Et finalement si le rap c'est pas sûr que cette elle va être acceptée ben non c'est bien mais ça sert à rien t'es en train de faire t'es en train le shabbat pour un picorque ne fèche mais qui sert à rien c'est un grand sujet imaginez par exemple prendre le, un taxi pour partir jusqu'à Nitivot pour aller voir Baba Salé peut-être que oui on te c'est un grand sujet dans les post c'est très intéressant ça touche un petit peu à ça Et selon la, la réplique de Rabbi aussi qui nous dit que t'es pas sûr que cette es là es être agréée. donc pourquoi tu vas profaner le Shabbat concrètement prends les armes va te battre ça oui il a plus d'intérêt et maintenant, dernière vie, alors là c'est là où ça va devenir compliqué. Shimon Atimni Omer, la Dever. Shimon Atimni va nous dire même pour la peste ou les épidémies, qu'il y a un risque d'épidémie quelque part, et bien même pendant le Shabbat, on va, on va euh, tirer les al et on va prier fortement. Vélo de l'Ochhami et n'ont pas été d'accord. Alors là il va falloir faire un petit peu d'or dans la Mishnah, un petit peu plus. Je vous dis directement ce qui est écrit dans le, dans le ran, après plein de questions et plein de réponses sur toutes choses, toutes sortes de choses qui ont été proposées l'agma explique, le, le, le Ran plutôt explique l'explique que pour les catastrophes qui sont évoquées dans notre Mishnah qui sont imminentes, figurez-vous que elles sont très graves et parce qu'elles sont très graves, et ben elles vont être moins strictes. C'est-à-dire en théorie, quand il y a juste tout le, tout les, toutes les sortes de catastrophes qui ont été évoquées du début la, du chapitre qui, se, qui nous menacent, eh bien, les sages, les Rabbénim de la ville vont décréter que Lundi, jeudi, lundi, on décrète trois jeunes pour, enfin, pour résoudre tel problème et tout le monde va se réunir. On va prendre nos dispositions, on va faire des jeûnes. Mais lorsque la catastrophe est imminente, on n'a pas le temps de faire, de décréter, d'attendre jusqu'à lundi, jeudi, c'est tout de suite. Et si tu devais jeûner, alors tu ne te mettrais pas à jeûner en état dans ça le lundi, jeudi, tu devrais jeûner trois jours de suite. Ouais, comme à l'époque de, de, de, de Esther, <rire> il y a une catastrophe, il faut, il faut jeûner tout de suite, trois jours. Tout le monde est là, peut-être manger le soir. D'un autre côté, on ne peut pas faire un décret sur le public qui est tellement tellement rigoureux de se, mettre à, de se mettre à jeûner trois jours de suite. On ne peut pas faire un décret aussi violent que tout le monde va se mettre à jeûner pendant trois jours. Donc du coup, c'est tellement grave qu'on va te dire, tu sais quoi, tu pries tous les jours, on n'impose plus de jeûne. Ni le lundi ni le jeudi, parce que si ce n'est pas trois, une série de trois jeûnes, apparemment ça ne sert à rien, je ne sais pas pourquoi, il faut forcément trois jeûnes. Donc du coup, pour tout, je parle pour le moment, pour tous les, les cas qui, ont, qui sont élevés dans notre michelin, qui sont imminents, tu décrètes, on décrète qu'on qu va faire des pilotes tout de suite, on va se réunir à la, à la Béthagneset pour prier tous les jours, mais on ne va plus décréter de jeûne. Parce qu'on ne peut pas se mettre à attendre lundi, jeudi, lundi. Et d'un côté imposé de jeûner trois jours de suite, on ne peut pas le faire. Donc du coup, on va faire que prier sans jeûner. Entre parenthèses, s'il y a des, à titre personnel des gens qui, qui veulent jeûner, qu'en la au contraire, qu'ils le fassent. Mais nous, on ne peut pas décréter officiellement que toute la ville va se mettre à jeûner tellement, donc du coup, on ne fera aucun décret de jeûner. D'accord Ça, c'est d'abord pour comprendre de quoi on parle. Dans, dans, du début de la Mishnah. Suite à ça, alors je vous explique directement dans le du Ran aussi de nouveau, arrive Shimona Timni, il nous dit, tu sais quoi, même le dévers, même lorsqu'il y a la peste, ou un, une épidémie très violente qui frappe tout le monde, donc, euh, et ben, dans ce cas-là aussi, on a le même système. Enfin, la déver, on est matria, même dans Shabbat, et quand je te dis qu'il faut faire des tefilotes même pendant Shabbat, ça veut dire que c'est très imminent, et ça veut dire que dans ce cas-là, il n'y aura plus de jeunes, il n'y aura que des tefilotes tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est sur ça que l'eau, doulou, l'eau on n'a pas été d'accord. On dit non, des verres, ça va, y une épidémie, d'accord, c'est embêtant, c'est ce que tu veux. Mais il n'y a pas de béhala. Il n'y a pas besoin de se mettre à courir comme des fous. Et on peut faire les choses de manière plus posée, plus construite. Que les gens fassent des teilim s'ils veulent tout de suite, qu'on fasse des filotes, Mais on peut encore prendre le temps de décréter des jeunes avec le système classique de trois jours. Et de faire les choses mieux, comme ça, il n'y a pas d'affolement, de le faire, raison de le faire tellement rapidement. Je vous ai la Mishnah dans le RAN, il y a une autre interprétation, je vous le dis aussi très rapidement, c'est d'expliquer que non, que si le que même sur le dévers, il faut faire aussi des décrets de faire des tefilotes, même pendant Shabbat, et l'eau de l'Hakramim, il y a aussi, de Khamim qui pense qu'on ne jeûne pas du tout aussi pour une peste ou pour une épidémie. Et là, c'est une raison très intéressante à dans le... expliqué par le Tosotifat Israël, donc là, il y a plus, on ne fait plus du tout de jeûne du tout pour l'épidémie, mais pour une autre raison. Parce que le jeûner, ça affaiblit le corps. Et si Razuchalam, il va se faire. Euh, il va avoir l'épidémie qui va commencer à lui. La maladie qui va commencer à lui rentrer dans, dans, dans le corps. L'intérêt à être resté en forme, et ne pas du tout être affolé et anxieux. Il faut qu'il mange et qu'il soit à l'aise. Et. Oui, peut-être un peu, faire un petit peu ce qu'il dit. Il insiste juste que si on se met à avoir à, trop d'anxiété, alors on risque justement d'être plus affaibli par l'épidémie, donc il vaut mieux pas se mettre à jeûner, et juste se contenter de... Et juste... Euh, juste Voilà, quoi. D'accord Juste contenter de faire des, des, des, des, des, des trois jeunes, comme ce qu'on a expliqué dans la première michelin, mais pas plus. Non, même pas même pas, non, ouais, même pas les trois jeunes. Rien du tout, on laisse couler. C'est très étonnant, d'ailleurs. Plus je parle, plus je réalise combien c'est affolant, quoi. Et une épidémie, donc on va pas se mettre à prier de peur que si on va se mettre à prier, on va, de, on va devenir plus anxieux, on va devenir plus malade. Je suis assez étonné par ce qu'il écrit ici, le Tifa d'Israël. En tout cas, on a qu'à retenir le, la première explication qu'on a dit, qu'en fait, c'est une, une discussion, en fait, est-ce qu'il faut tirer les alarmes très violentes, et donc dans ce cas-là, on va plus se mettre à jeûner, ou est-ce qu'on peut faire une chouba de manière plus construite, plus ordonnée, avec les trois jours de jeûne classiques. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. tout cela